Comme je, je, je l'ai dit la rue c est batte c'est ce que je vis tous les jours c'est ce que moi je fais depuis une quinzaine d'années je suis toujours dedans et puis c'est vrai que c est, c est, les, les affaires sont difficiles maintenant qu'avant mais pourtant on ne sait rien faire on est dedans et... déjà la rue qui est qui est devenue tout petit les, les, les plupart des garages qui sont fermés et tu vois non et tout cela fait que le marché n'est plus exactement comme il était avant En plus, vous savez, il y a un problème, c'est qu'en Europe, ici, les voitures qu'on qu achète pour, pour aller en Afrique, ce sont des voitures qui, qui, qui ne peuvent plus passer le contrôle. Euh, les voitures abandonnées, les voitures accidentées. Mais Souvent, ce ne sont pas des voitures qui sont destinées à rouler en Belgique. Puisqu'elles sont souvent sans garantie. Elles sont plutôt sans garantie. Il euh, n'y a pas de contrôle technique. Donc, voilà quoi. L'Afrique est riche, on a tout, on a tout, on a tout, de le diamant, de l'or, un peu de tout tout, tout chez nous pour avoir des nouvelles voitures. Mais la gérance de l'Afrique fait que les gens n'ont pas les moyens, ils sont obligés de, de revenir en Europe pour prendre les voitures qui ne, qui ne peuvent plus passer le contrôle. Pour moi, personnellement, je pense que l'Afrique n'est pas une poubelle où on doit, on, on doit tout ramener. Mais et, et, il faut aussi voir... Et ce, le côté ce côté de la pauvreté des gens qui fait qu'ils sont obligés d'arriver. Non, je ne sais pas, je sais pas. Il faut vraiment un changement. Il faut vraiment un changement. Il faut vraiment un changement. Si, si l'Afrique a les moyens, notre travail existerait toujours. Et jusqu'à va changer le, le, le, les anciennes voitures, on ne va que vendre les, les, les, les, les bonnes voitures, les nouvelles voitures, les voitures récentes. Et ça va être encore mieux, parce que quand, moi, mon business, quand quelqu'un vient acheter un truc de, de 1200 je peux avoir 20 euros. Quand il, il va à 2200 je peux avoir 50 euros, tu vois, non Quand il vient acheter une nouvelle voiture de 13 000 euros, donc euh, ma, ma commission, ça augmente toujours. Et j'aurais préféré même euh, tous les jours avoir les clients qui viennent acheter les, les, les, les, les meilleures voitures.